Tu peux te présenter déjà Oui, euh, je m'appelle Emeline, je suis bergère depuis 2015. J'ai fait une formation de berger vaché en Alpage euh, en, en Rhône-Alpes. Euh, déjà, on est tout le temps sur notre lieu de travail. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, on a la responsabilité du troupeau. Le travail effectif, ça représente euh, jusqu'à 80, 80 heures semaine. On en est payé euh, parfois 35. Mes revendications en tant que, que saisonnier dans, dans le maraîchage, c'est surtout que ouais, on manque de... Des fois, on n'a pas d'eau potable. Sur, sur le lieu de travail, on a à peine une, un abri pour manger ou une table. On alimente quand même la France, on nourrit les gens et on n'a pas de, finalement de, de récompense là-dessus. C'est n'avant. Donc, euh, je m'appelle Paul, je suis vétérinaire salarié depuis donc, 4 ans et ça fait à peu près 2 ans que j'exerce en Charente-Maritime à Surgère. Euh, dans ces visites, qui sont souvent des visites d'urgence, euh, je rencontre euh, pas mal d'ouvriers agricoles qui sont au final tout le temps là qui sont, même s'ils sont très discrets, ils sont tout le temps euh, là à faire quelque chose autour, même si on n'a pas besoin d'eux, ils s'occupent de nous apporter tout le matériel euh, nécessaire, de faire en sorte que les animaux aussi soient bien. Euh, on est en contact principalement avec l'éleveur, mais autour de cet éleveur ou de cette éleveuse, euh, gravitent effectivement les ouvriers agricoles, qui sont un peu les petites mains euh, invisibles, mais euh, qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de l'entreprise agricole. Notre objectif euh, euh, est de mettre en lumière euh, et de mettre à profit ces quelques heures euh, donc, de, à l'Assemblée nationale euh, au, au sein de laquelle nous sommes invités par le groupe de la gauche démocrate et républicaine et notamment par le député euh, communiste du Puy-de-Dôme André Chassaigne, président euh, donc, du groupe GDR. C'est pratiquement jamais ou exceptionnellement, exceptionnellement qu'on parle des ouvriers agricoles. Et je crois que c'est bien aujourd'hui, vraiment, c'est une excellente idée que vous avez eue d'organiser cette rencontre. Il faut qu'on éclaire, qu'on mette le projecteur sur ce que sont les ouvriers agricoles. Je m'appelle Robert Beaucourt, je travaille dans une champignonnière depuis 2015 et en agriculture depuis 30 ans. Les effectifs sont à 90% des femmes à la cueillette et à l'emballage. Et nous sommes 80 salariés avec deux, deux nationalités, française et polonaise, Mon employeur pense qu'il a tous les droits sur les salariés. Il interdit aux ouvriers d'aller aux toilettes, les oblige de, à dépointer quand le nettoyage n'est pas fini pour ne pas payer les heures, et le justifie parce qu'il qu dit que nous sommes des fainéantes. Pour ne pas reconnaître notre niveau de qualification, on entend souvent les patrons parler de pousse brouettes en parlant des salariés agricoles. Donc euh, là où je travaillais, euh, mon patron il a pris ça au mot, puisque en fait, toutes les récoltes étaient ré... enfin, ramass... enfin, transportées à la brouette. Donc on est sur 7 hectares, c'est un peu plus de 7 terrains de foot, et il y avait deux parcelles qui étaient distantes de 800 mètres. Donc en fait on faisait quand même beaucoup de kilomètres avec beaucoup de poids euh, sur les brouettes. Philippe a été efficace, discret, et Philippe est partout. Quasi partout quand on intervient avec mes collègues. Quel que soit le moment, il y a un Philippe. Une vache avec une infection de la mamelle lors de la traite à 6h du matin qui nécessite un drainage Un philippe est là. Un veau en diarrhée au milieu de l'après-midi à réhydrater par perfusion Un philippe est encore là. Un vélage en pleine nuit le week-end Un philippe est toujours là, car lui aussi a ses astreintes, de nuit ou de week-end, tout comme moi. Il est donc urgent de revaloriser ces métiers, tout d'abord en les visibilisant, notamment aujourd'hui. Bâtir de vrais statuts protecteurs, encadrés, mais surtout respectés. De reconnaître leurs qualifications, aussi multiples soient-elles, leur assurer formation, protection et rémunération. Il faut, il faut que vous veniez visiter des logements de gardiens de troupeau en montagne. On n'est pas sorti du 19e siècle. On dort, il y en a qui dorment vraiment sous des pierres. Évidemment, des cabanes sans électricité, sans accès à l'eau, sans système de chauffage, ça existe. Et c'est le lot commun. Nous sommes tous... Euh, quasiment tous dans des contrats à durée déterminée ou saisonniers et on sait comment on tape dur en ce moment sur les saisonniers L'agriculture, ce sont 350 000 équivalents en plein et environ 800 000 salariés saisonniers. Les ouvriers agricoles ont été fort longtemps cantonnés au code rural dont les articles sur le travail salarié étaient parties congrues et bien inférieurs aux droits sociaux des salariés Ils étaient pour ainsi dire Remisés au rang des instruments de travail ou de bétail. Il aura fallu les grandes grèves de 1968 et la solidarité de toute la CGT pour arracher la disparition du SMAG et pour que le SMIC soit enfin reconnu pour les ouvriers agricoles. Le capitalisme est incapable de répondre aux besoins de l'humanité. Il est urgent de rompre avec ce modèle mortifère qui surexploite les travailleurs, met en danger les peuples et l'avenir de notre planète. Le développement de l'externalisation du travail agricole est un corollaire de la concentration agraire. Les entreprises de travaux agricoles se développent pouvant réaliser la totalité des tâches d'une exploitation exigeant des moyens matériels importants et des salariés de plus en plus qualifiés, sans aucune reconnaissance. Je me retrouve aujourd'hui avec un taux horaire de 11,07 euros qui correspond au SMIC actuel. D'où l'importance de revendiquer l'échelle mobile des salaires. C'est pour ces raisons que, depuis la mise en place de la Convention collective nationale de la production agricole ECUMA, j'accompagne Dorothée, le représentant de la CGT, lors des commissions mixtes agricoles en Alsace. Mais là encore, lors de ces réunions, on essuie un refus catégorique d'ouvrir les négociations sur les salaires par la FRSEA, ce qui est contraire aux dispositions tant de la Convention collective nationale que de notre accord collectif étendu. À Pauillac, un hectare de vigne coûte environ 2,8 millions d'euros. Pessac Léonien, 600 000 euros l'hectare. Les appellations communales, 130 000 euros l'hectare. Mais tout dépend de qui est votre voisin. Si vous avez la chance d'avoir M. Bouygues ou Monsieur Pinot qui est votre voisin... Là, votre terrain peut prendre dix fois la valeur parce qu'ils sont toujours intéressés par des terres. Les banques, le crédit agricole à des châteaux, le crédit mutuel, Arkea, dont je fais partie, à des châteaux, les assurances, les mutuelles. Merci de m'avoir écouté. Les solutions passent par une planification nationale définie démocratiquement. Elles passent par la nationalisation des grands groupes agroalimentaires, des filières stratégiques permettant la maîtrise de notre politique agricole et alimentaire et de notre souveraineté nationale. Nous pensons que la propriété privée de la terre est devenue un véritable obstacle au développement économique, social, environnemental, solidaire. L'agriculture est un élément structurant le territoire. Son développement est étroitement lié au développement des services publics. La casse que nous connaissons depuis de nombreuses années éloignent les zones rurales et leur population de tout accès aux services publics, il y a urgence à développer les logements sociaux avec une contribution des employeurs à leur financement. Urgence de développer les transports collectifs et publics. Nous réaffirmons notre attachement à une protection sociale agricole de haut niveau, avec des prestations répondant aux besoins de toute la population agricole. Aussi, la mission de service public de la MSA doit être remise à l'ordre du jour. C'est ce que la CGT a porté. Fédération et confédération ensemble, lors du dernier scrutin électoral qui a vu le renforcement des voix de la CGT. En matière de protection sociale, nous exigeons notamment, et ça va être d'actualité mes camarades, et il faudra mener le combat, une retraite à 60 ans à taux plein et à 55 ans pour tous les salariés aux travaux pénibles. Mais j'y ajouterai, parce que vos témoignages ils sont euh, éloquents en la matière, on ne peut pas prendre en compte uniquement le travail pénible, mais aussi les conditions d'astreinte qui sont propres, par exemple, à un certain nombre de régimes spéciaux. La CGT propose de porter le SMIC à 2000 euros bruts. C'est un minimum indispensable pour pouvoir vivre de son travail. Le salaire minimum, comme la pension de retraite, ne peut être bloqué au seuil de pauvreté. Pour autant, si le salaire relève pour partie de la négociation en branche ou en entreprise, la fixation du SMIC doit rester à l'échelle nationale et commune à tous les secteurs professionnels. Et ça, c'est un sujet, évidemment, extrêmement important parce qu'il tente de le décentraliser. Alors comment on peut participer au compte de l'application de la loi il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs leviers. Il y a le levier des, des semaines euh, d'initiatives parlementaires, par exemple, où on peut mettre ça, on, on peut mettre ça au programme. On dit voilà, nous on s'intéresse à l'application de la, la, la réglementation pour les ouvriers agricoles. On peut très bien solliciter un débat là-dessus. Donc chaque groupe s'exprime, le ministre répond. Ça permet de faire, euh, de, de, disons, de, de, poser le, de poser le problème et de, et de mettre le doigt sur des insuffisances qui sont des insuffisances de l'application de la loi ou l'application de la réglementation et l'application notamment de la convention collective. Ce que je cru comprendre que sur l'application de la convention collective, elle était quand même, était quand même à, gé à géométrie variable. En allant plus loin... Que ce que tu proposes, je pense qu'il faudrait quand même essayer de travailler à une forme de loi cadre sur les salariés agricoles, sur le statut des salariés et des, des ouvriers, ouvriers agricoles. C'est plus large, les salariés. Et qui engloberait toute une liste de thématiques que vous avez soulevées. La question des salaires, des conditions de travail, de la santé au travail, le rôle de la MSA, la question de la continuité des droits au chômage avec tous les contrats saisonniers, la question du logement. La question importante aussi euh, de la retraite, ça a été abordé, mais je pense qu'il faut vraiment que par rapport à la pénibilité du travail, il y ait des droits spécifiques qui soient accordés aux ouvriers agricoles, on en est, on en est très, très loin. C'est peut-être quelque chose de, de très compliqué, de très long, il faut prendre le temps de le faire, mais je pense qu'à partir de cette base-là de travail, ça nous permettrait aussi de décliner euh, des choses très concrètes dans le travail parlementaire euh, au quotidien euh, à l'Assemblée nationale.